C'est adjoint à la fromagerie. En fait, c'est Christophe Dubos qui est, qui est le chef. Et puis lui, euh, en début de semaine, en fait, il me dit ben voilà, on va, mardi, mercredi, jeudi, on va faire telle production. Et puis après, c'est à moi de, de m'organiser pour prendre le, le lait, la crème, tous, tous les ingrédients qu'il faut. Et puis d'organiser les journées euh, pour la semaine. C'est un fromage fondu. Je euh, travaille beaucoup pour les sports. On bloque de 16 kg et on bloque de 1 kg. C'est un fromage fondu en fait. Euh, ce n'est pas la vache qui rit, mais c'est ce qui ressemble. Avec euh, 15 ml de lait et 5 ml de crème, je vais produire 5 tonnes de fromage. 5 tonnes euh, tous les jours. Et on produit le mardi, le mercredi, jeudi, vendredi. On... Aujourd'hui, la fromagerie à Poulien marche bien. Parce que voilà, et puis, euh, on évolue. Et puis euh, on, là, on change de produit encore. On, on essaye de faire des nouveaux produits toutes les semaines. C'est bien une semaine, je peux faire trois sortes de fromages. Ça sera toujours un fromage fondu, mais pas, la, pas les mêmes ingrédients. Pas la, il y aura plus de lait, moins de crème. Enfin. suivant le client. Ça fait 15 ans que je suis à la fromagerie. J'étais 10 ans en, à la Tour. J'ai fait 10 ans en livraison avant. Une entreprise qui, qui évolue, qui, qui veut évoluer. Et, et puis, que je crois qu'il y a, a, a d'autres que moi qui sont... Moi, ça fait 38 ans que j'y suis, mais... Je suis resté, pourquoi Parce que c'est une entreprise familiale.